Qui m'appelle là oh. Je ne peux pas danser et décrocher Mais je vais essayer allo allo allo allo allo allo téléphoné. allo allo allo allo je nous telephone avancer reculer décrocher téléphoner. avancer reculer décrocher telephone je téléphone, telephone téléphone, téléphone. je nous telephone téléphone, téléphone. je téléphone, telephone téléphone. téléphone, je nous telephone allo allo allo telephone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 Téléphone, je nous téléphone, ça va comme Téléphone, téléphone, téléphone, téléphone, téléphone, téléphone. Allô, allô, allô.